Bonjour à tous, je suis Mathieu et je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième et dernier chapitre du MOOC « L'Eau et les sols ». Les enseignants qui m'accompagneront pour ce chapitre sont Jean-Pierre, Moussa, Abdelkader et Charles. Ce chapitre est composé de plusieurs parties assez différentes, autour d'un thème, les écoulements transitoires et l'infiltration. Nous commencerons par vous présenter deux méthodes pour caractériser la courbe de conductivité en conditions non saturées en laboratoire. La première s'appelle la méthode des croûtes et la seconde s'appelle la méthode de Wind. Ensuite, nous passerons les trois leçons suivantes à analyser les phénomènes d'infiltration. Nous vous présenterons les équations de Philippe, le modèle de Green-Ampt et le modèle de Wooding. Enfin, nous vous présenterons les techniques de caractérisation des propriétés hydrauliques en champ, l'infiltromètre à tension, le simple anneau et le double anneau. Voilà, bon travail